Salut les astros! Aujourd'hui, on va se balader un peu sur la Lune et puis je vais vous montrer deux comètes. Eh ouais, deux comètes! Alors aujourd'hui, nous sommes en janvier, quand je tourne cette vidéo, janvier 2023, et nous avons une très belle comète qui, qui passe. Là, la dernière fois, elle est passée il y a 50 000 ans, lorsque l'homme de Néandertal existait sur Terre. C'est peut-être la dernière fois qu'elle passera d'ailleurs au parage de la Terre. Et c'est peut-être la dernière fois que des humains là contempleront. Parce que je ne sais pas si dans 50 000 ans, il y a encore des humains sur Terre. Donc cette comète qui passe là dans le ciel, c'est la comète C2022E3. Voilà. On va sans doute en parler sur la chaîne un petit peu plus tard, mais pour l'instant, je vais vous emmener sur la Lune et on va observer deux magnifiques comètes. En fait, ce ne pas vraiment des comètes, ce sont deux magnifiques petits cratères, mais très intéressants. Les cratères Messier et Messier A. Alors Messier et Messier a sont des cratères assez petits. Messier fait 12 km sur 9, Messier A fait à peu près 13 km sur 10, juste chose comme ça. Je vous mettrai d'ailleurs les, les caractéristiques exactes. Quand on les regarde sur, donc à l'oculaire, on a l'impression que ce sont des cratères jumeaux. Voilà, c'est le premier constat qu'on pourrait éventuellement faire. Mais quand on regarde bien, en fait, les jumeaux ne se ressemblent jamais. Donc là, Messier et Messier A ne se ressemblent pas du tout. Enfin, à peu près, puisque ce sont des jumeaux quand même. Alors, on va les trouver dans la mer de la fécondité. Très facile à trouver, la mer de la fécondité. Voilà, je vous mets un petit, petit schéma. Et puis quand on les regarde donc effectivement dans un faible grossissement, donc avec un, un champ de vision assez large, on peut s'apercevoir qu'en partant de ces deux petits cratères qui sont deux petits points lumineux, vous allez voir deux traînées, hein, des traînées d'éjecta. De, de, de, Orienté dans le sens donc que je l'ai noté sud-ouest. Voilà. Et ces deux petites traînées, hein, sont, on dirait deux petites queues de comète hein, qui relient ces deux cratères. donc C'est pour ça d'ailleurs qu'on les a appelés euh, Messier et Messier A, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Messier, enfin Charles Messier astronome français était un chasseur de comètes réputé et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a créé son fameux catalogue de messiers pour éviter aux astronomes qui, comme lui, observaient le ciel à la recherche de comètes, ne fassent euh, des erreurs en euh, prenant... Euh, tel ou tel astre pour une comète, alors que c'était bah, soit des nébuleuses, soit des, euh, des galaxies ou, ou des amas globulaires, etc. Bon, à l'époque, on ne savait pas que c'était des amas globulaires ou, ou des, euh, des galaxies, etc. Hein, c'était des, des, des astres diffus. voilà hein. Donc il les a tous répertoriés dans son catalogue. Enfin, il les a répertoriés, attention, il les a pas découverts. Hein, beaucoup de personnes pensent que les objets de Messier sont des, des objets découverts par Messier. Alors certains, oui, effectivement, ont été découverts par Messier, et d'autres ont simplement été catalogués, c'est-à-dire répertoriés, catalogués. Voilà, euh, c'est pas une comète, elle se trouve à tel endroit, tatati, tatata. Mais ces objets ont été découverts par d'autres astronomes bien avant. Hein, voilà, tout simplement. Là, ici, je vous emmène donc voir ces deux petits cratères. Alors, Messier et Messier A sont des cratères avec une forme assez étrange hein, quand même. Ils sont oblongs, on dirait des, des ballons de rugby. Hein. Et ouais, Alors, on connaissait les cratères bien, bien circulaires avec des, des gradins euh, tout autour, là, des, euh, des parois en gradins. On connaissait certains euh, cratères un peu hexagonaux avec des... des euh, des faces, comme ça. le Et puis, on, je crois qu'on a aussi vu des cratères dans mon Explorer avec des doubles, donc double cercles, hein, deux parois concentriques internes et externes. Et là, je vous présente deux types de cratères nouveaux, hein, donc les cratères de forme oblongue. alors Ils sont oblongues, pourquoi bah, Tout simplement parce que quand l'impacteur, donc le, le météore qui est arrivé, il est arrivé de façon rasante sur euh, la surface lunaire. Ping il a tapé, il a rebondi, et voilà. Et il a explosé, bien sûr, après, euh, en mille morceaux, formant ces deux petites euh, queues d'éjecta. Donc, comme ils sont bien orientés, hein, euh, euh, le cratère n'est pas tombé pile-pile comme ça, et puis ça a fait « paf dans tous les sens. Ça fait « ch'paf »,« paf et puis ça a continué pour former ces deux traînées blanchâtres de, de régolithes fondus, donc des silicates. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous souhaitez observer ces deux belles queues de comètes, hein, de Messier et Messier A, eh bien, je, vous inf... enfin, je vous invite à les observer plutôt soit en pleine lune ou en lune gibbeuse plutôt que le long du Terminateur. Alors, le long du Terminator, oui, on pourra observer Messier et Messier A, hein, les petits cratères, vraiment. Mais si vous voulez voir cette belle queue de comète, euh, ces, ces belles queues de poussière, ces éjectats et eh bien, il vaut mieux avoir un éclairage euh, plus direct et non pas rasant euh, pour pouvoir euh, les observer puisqu'elles sont elles sont créées avec des régolithes silicatées, hein. voilà, donc euh, avec un fort albédo. Euh... Si on regarde bien maintenant les, les, les, les, les, les traînées, hein, euh, on s'aperçoit qu'elles sont assez vastes puisqu'elles parcourent jusqu'à 100 km de distance et vont lentement donc, euh, devenir un peu moins, euh, moins visibles. Hein. Donc ces éjectas, si vous voulez les suivre, eh bien vous vous dirigez vers donc, le, le sud-ouest et vous allez euh, arriver jusqu'au petit cratère qui s'appelle Lubolk h petit cratère à partir de là euh, les les, les éjectats semblent disparaître euh, si vous avez un tout petit instrument ça va être compliqué d'aller au delà de l'uboq euh, l'uboq h mais avec les instruments plus importants et si vous observez bien euh, en pleine lune ou en ligne l'une, en lune buzz vous pourrez continuer euh, à les observer peut-être jusqu'au euh, pied du cratère euh, sensorimus c'est bien ça, sensorinus F. Voilà. Alors, si vous voulez révéler ces traces de eh bien euh, rien de mieux que l'astrophotographie, tout simplement pour pouvoir euh, tirer sur les ondelettes les effets de contraste, etc. Hein, pour euh, essayer d'ailleurs de, de, de les photographier, hein, et puis essayer de les mettre sur le, sur le groupe Facebook Astronomie et la lunette ça me fera plaisir et si vous voulez les dessiner eh bien c'est pareil vous mettez vos petits dessins sur le groupe astronomie et la lunette et aussi sur le groupe dessin scientifique et astronomique <rire> alors toujours est-il que ces deux cratères euh, ont défrayé la chronique alors je vous mets en référence d'ailleurs la vidéo sur le cratère liné le cratère liné est un cratère qui a changé de forme je vous rappelle que le cratère liné c'est un cratère tout tout tout petit mais qui semblait être beaucoup plus grand à une certaine époque et qui a fini par donc il a grandi, grandi, grandi, grandi, et puis après il a rediminué pour disparaître quasiment de la surface de la Lune, où il ne reste plus qu'une petite linule blanche, et bien les cratères Messier et Messier A, c'est la même bizarrerie. La la la la la la la la la la la la la la la tout commence avec l'astronome Madler. Madler, c'est un astronome renommé, réputé. Madler était fasciné par la gémellité de ces deux cratères, Messier, Messier A, qui semblaient, à l'époque, quand il les observait à l'oculaire avec ses instruments, hein, ce n'était pas des petites planètes, hein, c'était vraiment des gros, gros, gros bazars. Hein, ils utilisaient des, des instruments assez puissants pour observer la Lune. Euh, Messier, Messier A était Parfaitement jumeaux, c'est-à-dire avaient exactement la même forme. Madler a consacré plus de 300 observations, euh, retranscrites, écrites, dessinées, etc. De ces observations sur ces deux cratères Messier et Messier A. Donc 300, observat 300 observations faites par un astronome chevronné. Et voilà. Euh, visiblement, les deux cratères avaient exactement la même forme. Même aspect, même diamètre, voilà. Deux jumeaux. En 1842, l'astronome Gwetizen annonce que les deux cratères ont perdu leur gémélité, ont cessé de se ressembler totalement. Ils ne présentent absolument plus le même aspect. Et là, euh, on ne sait pas ce qui se passe. D'après les observations de season Messier s'était aplati, devenu plus long que large, et Messier A était devenu plus large que long. Donc euh, voilà, ils se sont transformés, l'un en ballon de rugby euh, horizontal et l'autre en ballon de rugby euh, vertical. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. Certains astronomes observent ces deux cratères devenus non-jumeaux et certains disent même que l'un d'eux est devenu triangulaire. En 1843, un an plus tard, Madler veut avoir confirmation de ce qui se passe et réobserve les deux cratères Messier-Messier A. Et effectivement, il confirme les observations de Guitizen et Également ceux d'un autre astronome, un de ses collègues à qui il a demandé de faire exactement la même chose, l'astronome Webb. Alors que s'est-il passé Eh bien on n'en sait rien. On n'en sait rien. Mystère. Toujours est-il que ces deux cratères un peu bizarres ont été mis au programme d'observation de Lunar Orbiter 5, lancé par la NASA en 1967. Et on a pris un certain nombre de clichés, de photos, etc. Donc... Sur ces photos, on aperçoit donc bien Messier, qui a une forme oblongue en forme de ballon de rugby. Sa dimension la plus longue est orientée est-ouest. Messier A présente également une forme oblongue en doublé de Messier. Sa dimension la plus longue est orientée nord-sud à la perpendiculaire hein, de Messier. Quand on observe ces deux petits cratères, on s'aperçoit que l'intérieur des cratères ont un albédo bien plus intense eh bien, que euh, le, le régolite environnant, ce qui les rend très très intéressants à observer, euh, comme je vous le disais, en lune Buzz ou, ou en pleine lune. Alors, petit défi pour ceux qui ont un gros, gros, gros diamètre. Désolé pour les petits, ce ne sera pas pour vous. Les sondes américaines qui ont photographié ces deux cratères ont mis en évidence deux traînées sombres au fond de chaque cratère. Comme euh, une traînée euh, un peu plus sombre. voilà, Comme si on avait traîné quelque chose à l'intérieur, on ne sait pas trop. voilà, C'est un peu bizarre. Franchement, ces deux cratères sont très très étranges. Alors, pour terminer notre balade, on ne va pas euh, simplement se focaliser sur ces deux petites merveilles, ces deux petites comètes. Nous allons pouvoir aussi observer, pour ceux qui ont un, un, un télescope assez puissant néanmoins, eh bien, une magnifique petite Rima. la Rima, eh bien, La Rima Messier, tout simplement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 voilà les amis, ce petit Moon Explorer sur ces deux petites comètes dans le ciel, Messier, Messia, hein, eh est terminé. Je vous laisse les observer, les dessiner, les photographier, etc. etc. Allez, salut